Bonjour, c'est content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review 231 SQDC grâce à Fred, a.k.a. F.D. Et oui, merci beaucoup, beaucoup pour ce don. Euh, un gros, gros, gros merci, mon ami. C'est très, très, très généreux de ta part. Donc, fleur du jour, ou si vous aimez mieux, fleur du jour. Donc, euh, ces concepts, hein, on sait que quand on fait du cannabis, c'est la fleur de la plante. Donc, Fleur du jour. En plus, du jour, pourquoi? C'est un peu le menu du jour, là, le plat du jour. C'est jamais la même variété qui est à l'intérieur. Quand on regarde sur le site de 48 Nord, pas sur le site de la SQDC, euh, c'est bien écrit. C'est pas compliqué. C'est écrit comme ça. C'est pas compliqué. Fleur du jour de 48 Nord offre des variétés uniques, sans prétention, à prix d'amis. Donc, des variété unique donc euh, c'est pas des variétés qu'on peut acheter d'après moi là, régulièrement je pense pas qu'à l'intérieur de ça on retrouve du Cusher couche du power plant ou du Croche Vert. Euh, trois des variétés qu'on retrouve à la, les trois variétés qu'on retrouve à la SQDC de 48 Nord 48 Nord ont aussi une autre variété, le Grand Daddy Purple, mais on peut seulement se le procurer en joint pré-roulé. Ce n'est pas possible d'avoir le Grand Daddy Purple de 48 Nord en 3,5 grammes. C'est considéré hybride ce que j'ai entre les mains. Euh, il n'y a pas aucun produit hybride de 48 Nord à l'esprit des Cinq. Donc c'est vraiment euh, un produit unique qui est à l'intérieur. Très abordable, 17,50$. Euh, Est-ce que c'est pas cher à cause de l'enveloppe Pas du tout, pas du tout. Euh, les autres produits de 48 Nord sont dans des enveloppes. 29 euh, pour leurs trois autres produits. Non, non, non. 29 pour le couche-couche et le power plant. Et 32,50 pour le croche-vert. Un Sativa qui est très populaire. Euh, le croche-vert de 48 Nord. Là. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés de WeMan qui aiment le croche-vert de 48 Nord. On ouvre ça. Euh, à quoi s'attendre? On a quand même été agréablement surpris euh, quand on a découvert 48$ Nord au début de la légalisation. Maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui sont arrivées. Euh, on passe à la Sundial Grower. Euh, plusieurs compétitions là, euh, dans les prix à 29$. Ça ici, 17,50$. Beaucoup, beaucoup de compétitions aussi. Là. Euh, il y a re avec euh, Zenabis. Euh, écoutez, vous savez très bien, là, il y a plus de 150 produits à la SQDC. Ça joue du coude. J'ai bien hâte de voir ça, merci encore à Fred, a.k.a. FD. La ronde, le THC, ça sent bon, man. Ça sent pas pire, ça sent pas pire, encore une fois, ça sera pas ça... Euh j'ai un bébé chat pis il rentre des, des roues souvent hein. tout de THC... 15. 15.0 C'est bien ça. 15.0 compact compact. Compact comme on connaît. Un peu sec, un peu sec. Euh, la date d'emballage, c'est au mois de mars, le 11 mars. Donc, ça fait quatre mois. Euh, ça fait un bon trois semaines que j'ai le produit. Euh, est-ce que c'est une raison pour laquelle il est trop sec? Après combien de temps un produit est acceptablement... Euh, après combien de temps qu'on peut accepter un produit? Là? Après trois mois, quatre mois, est-ce que c'est trop vieux? Est-ce qu'il faut que ça soit deux mois maximum? On veut utiliser des Boveda? Plusieurs personnes n'en veulent pas de Boveda. Hein? Moi, comme suggestion, j'aimerais qu'on donne un Boveda dans les mains, que ce soit payé par 48 ou que ce soit payé par peu importe les compagnies qui mettent eux-mêmes le Boveda à l'intérieur, qu'ils le donnent à la SQDC, puis que la SQDC le donne aux consommateurs, aux clients. À cause des boveda, c'est pas tout le monde qui sont euh, convaincus de ça. Là. On aimerait les utiliser à notre guise. On laisse pas un boveda à l'intérieur à long terme. Euh, moi, je pensais qu'un boveda, on laissait ça là 24 heures. Après ça, on le retirait. Présentement, je vais peut-être l'utiliser un boveda euh, pour les prochains joints à venir. Présentement, je vais fumer un joint avec vous avec ce cannabis-là un peu sec. Euh, cocotte dense. On va regarder ça de plus près à la caméra. Salut tout le monde, on est de retour avec le produit de 48 Nord, fleur du jour, 17,50$ canadiens pour un 3,5 grammes à la SQDC. Un produit considéré hybride entre 12 et 20%, on a eu 15%. Donc, euh, on n'aurait pas à voir mieux. Beaucoup de personnes aiment les taux de THC plus élevés. Euh, Toujours euh, ne pas oublier là, que c'est très important là, euh, de regarder les pourcentages des terpènes. À la SQDC, on n'a pas le pourcentage des terpènes. On sait les terpènes qui sont à l'intérieur du cannabis, mais on n'a pas le pourcentage. Un jour, on va avoir le pourcentage des terpènes et on va voir que certaines terpènes, sûrement un duo de terpènes ou trois terpènes ensemble, va faire un buzz adéquat pour certaines personnes. Ici, malheureusement, euh, vu que c'est un produit qui ne sera jamais la même variété euh, d'une batch à l'autre, on n'a pas les terpènes. Euh, le site de la SQDC ne peut pas changer les terpènes à tout bout de champ, ils ne sont pas capables de mettre le taux de THC de chaque produit. Donc, ils ne sont pas capables de changer les terpènes là, à tous les quatre mois. Donc, c'est vraiment un secret, c'est une surprise. On ne peut pas arriver au comptoir de la SQDC et demander euh, les terpènes de fleurs du jour. On n'aura jamais les terpènes de fleurs du jour. On ne peut pas demander non plus le goût. Qu'est-ce que ça goûte, fleurs du jour? Quel arôme? Souvent, on nous donne des arômes euh, boisés, sucrés. Ici, aucune indication. C'est un sac à surprise. C'est une loterie. C'est fleur du jour. Pas trop, trop impressionné par ce cannabis. Euh, Est-ce que c'est parce que j'ai regardé des cannabis de meilleure qualité dernièrement? Euh, à 17,50$, on veut se buzzer, on veut geler. On commencera pas à regarder l'expérience. Euh, un peu de feuilles. Euh, les trichomes, euh, c'est pas trop, trop ruisant. C'est un peu mât. C'est pas. Euh, ça flash pas, là, tu sais. Puis pour ce qui est, là, euh, c'est sûr que ça n'a pas été trimé à la main, ça, là. là. C'est une machine qui t'a arrondi, ça, mon ami. Là. Donc, il reste une chose euh, à le fumer. L'arôme est terreuse. Euh, carrément terreuse. Moi, j'aime mieux terreux que Carrie ou J'aime mieux terreux que plusieurs affaires. Mais, euh, on fume ça! On est de retour, donc euh, j'ai roulé un gros joint de fleurs du jour dans le papier MY FUCKING ROLLING PAPER Donc, euh, merci à l'abonné qui m'a donné ce papier-là Toujours très très apprécié, les cadeaux Donc terreux, c'était euh, pas super beau, moi j'avais peut-être pensé que ça aurait été les bas de plans, des variétés qu'on connaît déjà mais ça va être une variété unique. Donc, euh, ils font vraiment une batch. Sûrement qu'ils mettent moins d'amour à cette variété-là. c'est pour ça qu'en mettant moins d'amour, moins d'entretien, il y a moins de frais. Euh, ils sont capables de faire des cannabis à 17,50$ pour 3,5 grammes. Pinane terreux. Pinane terreux. On va l'allumer, un petit peu plus facile des fois là, quand on le fume. 48Nord un site internet là, euh, j'aime pas beaucoup comment qu'il est fait. Les enveloppes, euh, d'après les photos, là, d'après moi les enveloppes vont changer, les designs vont changer. Euh, Fleur du jour, c'est seulement au Québec. Il n'y a pas Fleur du jour dans les autres provinces. Sûrement là qu'ils prennent le même cannabis et qu'ils mettent un autre euh, nom. ...adapté à chaque province. Le goût est bon. Il y en a qui aiment ça quand je dis ça, hein? le goût est bon. J'aime cette bâche-là. Malheureusement, euh, ce qui est présentement dans les magasins, dans les succursales SQDC, je penserais peut-être pas que ce soit celle du 11 mars. Mais. Euh, écoutez, pour 17,50$, euh, c'est quand même le 35$ pour 7 grammes. C'est vraiment pas dispendieux euh, pour ce qui est de la SQDC. On a un produit-là. Euh, Eu des tests réglementés par Santé Canada pour 17,50$. Peut-être même euh, à place de pinane, peut-être même un peu sucré. Hum. Peut-être pas content là, du look, de la cocotte, de la qualité, mais euh, l'arôme est bonne. Disponible en ligne, disponible dans plusieurs succursales. Hein, grâce au site internet de la SQDC, on peut voir la disponibilité du produit dans chacune des succursales de la SQDC au Québec. Très fun. Très très très intéressant. Merci encore à Fred pour ce cadeau. A.K.A. F.D. Faut acheter la compagnie euh, 48 Nord pour 20 sous. Pour euh, 20 sous, là. Euh, 48 Nord, vous êtes propriétaire, actionnaire. Vous allez avoir une petite partie de la compagnie. Moi, j'en ai pas de cette compagnie-là. Le site euh, de 48 Nord, euh, ils ont deux accessoires. Ils ont un grinder, hein, un, un moulin qu'ils appellent. Un moulin. Et puis, euh, ils ont une pipe brûleur. Des beaux designs. Ils ont des concentrés euh, seulement du H. Ils n'ont pas d'autres concentrés sur leur site internet. Ils ont des cartouches pour mettre dans les euh, vapoteuses. Vapoter là. Des... Euh... <coughs> On ça. Mentolée et douce. Cette sativa arrosée de soleil et de pluie vous donnera une sensation d'euphorie. C'est des Pax il y a aussi des extraits d'huile pour le corps, des préroulés et puis du cannabis séché. Ok les boys, euh, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, donnez un pouce, allez voir euh, qu ce que ça a de l'air sur Instagram, la cocotte euh, du fleur du jour, sur mon Instagram. Oui, c'est mon Instagram. Abonnez-vous, activez la cloche là, sur YouTube. Ciao, à la prochaine. Hey gang, je vais faire euh, une meilleure conclusion pour euh, Fleur du jour. Euh, écoutez, pour la note de passage, euh, ben ils l'ont atteint. C'est quand même le troisième produit. Euh, le moins dispendu en 3.5 grammes de toute la SQDC. Quand on met la catégorie seulement de 3.5 g, il y a exactement 142 produits à la SQDC. 142 variétés de 3.5 différentes. Donc, fleur du jour, c'est le troisième moins cher à 17,50. Les deux moins chers avant eux, c'est le Shishka Berry d'Exo à 16,20 et le Purple Berry à 16,90$. On sait que les produits re sont moins chers, mais sont souvent retirés euh, complètement de la peut-être parce qu'ils ne sont pas disponibles. Euh, là, je viens de me rappeler. Là. Euh, pour ce qui est des produits disponibles, ils euh, sont présentement les troisièmes moins chers. Mais quand tous les produits sont disponibles, peut-être que là, ce sont peut-être pas les troisièmes moins chers. On poussait les produits re-up. Okay? Euh, les re-up, là, c'est, euh, 15, 16. Je pense qu'il y en a deux ou trois produits, là. C'est dans cette gamme de prix-là. Euh, je te donne des gouttes. Les cocottes sont grosses. Les cocottes sont grosses. J'étais chanceux d'avoir des cocottes euh, très grosses. Euh, l'humidité, c'est peut-être ma faute un peu, là. Ça a peut-être pris un peu trop de temps avant que j'ouvre l'emballage. Le, le, Écoute, un, un gros... Euh, écoute, on est content d'avoir des grosses cocottes. On est content d'avoir des grosses cocottes, t'étais mal trimé, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai sûrement mon 3.5 grammes, on va dire. Un peu de feuilles, mais t'es pas tant que ça. 7.5, 7.5 sur 10. Euh... Écoute, euh, 7.58, 7.58, euh, c'est sûr que l'arôme, c'est encore une fois, euh, chacun est différent à l'arôme un peu sucré, terreux, moi moi, ça me convient, euh, mais quand on ouvre le contenant, des grosses cocottes, on, on, on est content à 17,50$, euh, ensuite on monte 17,80$, 17,90$, 18,50$, 19$, beaucoup de compétition à la SCUDC. on est chanceux, euh, on est chanceux, euh, on est vraiment chanceux. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, euh, notre finale, euh, notre finale, écoutez, des grosses cocottes comme ça, on est content, là. 8 sur 10. 8 sur 10 pour fleurs du jour. Euh, trop sec euh, pour avoir 9 sur 10. Euh, peut-être un peu de feuilles et puis peut-être un peu moins bien trimées. Euh, peut-être un peu trop mât. Hein? C'est peut-être ces, ces dernières catégories-là qui, qui, qui auraient pu avoir un 10 sur 10. Mais qu'est-ce que vous voulez? 8 sur 10, on n'a pas toujours ça là, à whitman Donc, merci encore à Fred. Merci à tout le monde qui regarde Weedman. À la prochaine.